Aujourd'hui, je vais essayer de mettre la lumière sur toutes les raisons qui font que tu ne progresses pas. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Hello Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au CrossFit, comme vous le savez déjà. Je suis très contente de vous voir aujourd'hui, enfin, de vous imaginer me regarder. Et j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au CrossFit, où on va parler... Voilà, principalement que de crossfit euh, et aujourd'hui on va parler de problèmes parce que moi j'adore les problèmes j'adore les problèmes et j'adore les résoudre surtout <rire> donc on va parler de ça aujourd'hui avant de commencer le sujet de la vidéo abonne toi à ma chaîne bien sûr il en va de soi. Abonne-toi, puis on est de fou. Plus on rit, plus la chaîne est grosse, plus je peux proposer de contenu. Plus le contenu vous intéresse, bah plus j'en proposerai. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Commente cette vidéo si as... Bah, si tu te reconnais dans les problèmes que je vais te donner. Parce que je vais te donner les problèmes, mais pas les solutions. Les solutions je vais te donner dans deux jours. <rire> comme ça il faudra regarder ma vidéo encore. Si tu te retrouves dans un des problèmes. Bah, euh, Mets-le en commentaire euh, Et euh, voilà, n'hésite pas à commenter cette vidéo Ça me fera très plaisir de te répondre J'ai énuméré 11 problèmes euh, Que j'ai remarqué euh, bah, à la fois chez mes clients euh, Chez les personnes qui me suivent Donc euh, mes followers <rire> Dans les gens de mon entourage aussi euh, Qui font du crossfit Et donc j'ai répertorié euh, Toutes ces erreurs Ou ces, ces choses qui font que tu ne progresses pas si tu te retrouves dans une, de, de ce que, dans une des raisons que je vais donner, c'est probablement la raison pour laquelle tu ne progresses pas. Et il faudra trouver bah, une solution. Mais la solution, je, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas une blague, je la donnerai dans deux jours. <rire> Donc euh, voilà, là on est lundi, je la donnerai mercredi. Mais si tu te retrouves vraiment dedans, bah, peut-être que ça, ça va être un début pour toi. Parce que commence, la première chose quand on veut améliorer quelque chose, c'est de détecter le problème. Donc, détectons-le ensemble. Alors, le premier, c'est la procrastination et la fainéantise. Ça peut paraître très logique. Et pour autant, il y a des gens qui s'en rendent pas compte. Procrastiner, ça ne sert à rien. Euh, et avoir la fainéantise ça sert à rien. Je parle vraiment pour les gens qui veulent, du coup, progresser en crossfit. Euh, pour les gens qui qu n'ont rien à faire, bah au final, vous n'en aurez rien à faire de procrastiner. Mais si vous voulez vous améliorer et vous ne comprenez pas pourquoi vous progressez pas, c'est sûrement la fainéantise. Peut-être qu'au au lieu de... Au lieu de passer beaucoup, beaucoup de temps sur bah, des réseaux sociaux, par exemple, notamment, euh, ou sur les comptes Instagram des gens que vous admirez, euh, bah, peut-être que le temps que vous perdez, euh, vous pouvez le remettre dans l'entraînement euh, et ça vous évitera de vous dire euh, que vous n'avez pas le temps. Donc, euh, procrastiner et la fainéantise, ça ne paye pas. La deuxième raison, c'est la programmation que vous avez, peut-être qu'elle est un petit peu trop dure ou trop facile, qui a trop de matériel et que vous êtes obligé d'adapter tout, tout le temps. J'ai un client là, mais lui je l'ai en, en coaching euh, en vrai. Euh, Sandro, si tu passes par là, j'ai un client qui euh, suit une programmation euh, et, euh, et c'est vrai qu'en fait euh, de temps en temps il est obligé de, de trouver euh, lui-même des adaptations parce que cette programmation propose euh, des workouts avec des éléments qu'il n'a pas forcément. Donc euh, toutes les personnes qui ont. Euh, qui ont ce genre de problème, ça peut être aussi un frein à votre progression, euh, d'avoir une programmation qu'il faut tout le temps adapter. Bah déjà, c'est une perte de temps. Euh, pourquoi acheter une programmation si en plus vous devez l'adapter La troisième raison, c'est que bah, votre salle de crossfit, elle vous a abandonné. <rire> ça arrive, hein. ça arrive. Mais je ne donnerai pas de nom, mais je sais qu'il y a des salles de crossfit qui, aujourd'hui, euh, faisaient, enfin, faisaient pas mal de vidéos pendant le premier confinement, et puis un petit peu après, et puis après, ils ont arrêté. Sauf que quand c'est ta salle de crossfit et que tu comptes sur eux parce que tu es un peu novice en la matière et que tu t'as pas trop de notion des autres salles, bah tu te retrouves un peu comme un con. Et ça, c'est relou. Donc toutes les personnes qui ont été abandonnées par leur salle, big up, écrivez-moi en commentaire, je vous aiderai. <rire> c'est un peu relou parce que bah, les salles, elles ont pensé un peu qu'à elles. Alors je sais que c'est très difficile, je le sais, je le sais mieux que quiconque, que c'est très difficile, je sais pas ce que c'est d'être surendetté par contre, mais je sais que ça va être très difficile de... pour eux et que très certainement, depuis un moment, ils ont perdu espoir, quoi, en fait. Ils ont perdu, ils ont... Ils ont perdu espoir. Donc, je peux comprendre qu'il y ait des salles qui est complètement arrêtées de vous fournir ce genre de truc gratuit parce que c'est gratuit et que le contenu gratuit, c'est une charge de travail. Donc, du coup, je peux comprendre que euh, ces salles-là euh, est arrêtées et je peux aussi vous comprendre euh, par rapport au fait que vous ne vous améliorez pas plus parce que ces salles là ne vous aident plus le quatrième c'est euh, parce que bah, vous avez comme moi un petit appartement euh, ou une petite maison et que vous ne pouvez pas vous faire une salle de sport donc ça veut dire que l'endroit où vous travaillez très certainement si vous êtes en télétravail l'endroit où vous travaillez c'est le même endroit où euh, bah, vous devez faire votre sport c'est très difficile de dissocier les deux et de se dire ok je vais faire mon sport là alors que je viens de bosser là toute la journée c'est très très très très difficile j'ai des solutions pour ça hein. mais c'est très très très difficile donc ça peut être une des raisons pour laquelle vous ne progressez c'est que vous n'êtes plus en capacité euh, de, de dissocier l'endroit où vous entraînez de l'endroit où vous travaillez. La cinquième raison, c'est que vous n'êtes pas du tout capable de faire vos workouts. En fait, vous n'êtes juste pas du tout capable de créer un workout ou de, de vous faire vos propres séances parce que vous n'avez pas de notion de coaching, vous n'avez pas de notion euh, de tout. En fait, vous n'avez aucune notion, donc un, impossible de faire vos, vos propres coaching ou aussi parce que vous êtes pas très euh, euh, comment, on a, comment on dit Quelqu'un qui n'a pas trop d'idées euh, je sais pas, dites-moi comment on dit, quelqu'un qui a pas trop hésité, genre créatif, vous êtes pas très créatif euh, Et ça ça peut, ça, ça peut jouer beaucoup, donc c'est un peu relou euh, Même si euh, je vous ai fourni beaucoup de vidéos pour vous apprendre à faire des trucs, peut-être que ça ne vous suffit pas Donc euh, ça, ça peut être une grosse raison Il ah, y a aussi peut-être que euh, tu es du genre à aller chercher des workouts sur des pages Instagram un peu partout Et que du coup, sur le coup, t'en trouves pas un qui te plaît euh, et puis du coup, bah donc tu abandonnes et tu fais pas le workout. Ça, ça peut arriver. C'est aussi peut-être pour ça que tu progresses pas. Parce que si tu vas chercher des workouts partout, il n'y a pas très, pas, de pas du tout, même de lien de conducteur et donc euh, pas de progression. Ça, c'est sûr et certain. Cependant, bah si tu fais partie de ces gens-là, il euh, y a un coup sur deux où tu vas trouver un workout qui va te plaire, un coup sur deux où tu vas rien en trouver et ça va te saouler. Euh, donc euh, tout ça, euh, faut y faire attention. Euh, pas d'objectif à long, euh, court et moyen terme. Donc si t'as pas d'objectif ça fonctionne pas, on peut pas progresser, c'est comme si demain euh, j'ai un mec, euh, on sait pas ce qu'il veut faire euh, Peut-être qu'il veut devenir footballeur pro, peut-être qu'il veut devenir basketteur, peut-être qu'il veut devenir tennisman Mais on sait pas trop, mais il faut, faut que je l'entraîne Tu vois, je vais l'entraîner mais je sais pas trop, tu vois, je vais faire plein de trucs, on va faire plein de trucs et du coup bah euh, si ça vient plus précisément, ce qu'il voulait faire, bah, il serait, on saurait exactement où il veut aller. Je veux devenir euh, pro, défenseur, euh, football, euh, truc. Bah, on va travailler tout ce qui est en rapport avec le poste de défenseur, ce dont il, ce dont il a besoin et ce qu'il faut qu'il développe. Mais c'est vrai que si on ne le sait pas, tu pas de mental. Tu pas de mental dans les workouts et tu penses qu'à t'arrêter après avoir à peine commencé ton workout. Ça, ça c'est un problème si tu pas de, de mental. En tout cas, si tu pas de mental, c'est un problème. Mais si tu ne connais pas les solutions, pour améliorer ton mental, ça c'est chaud. Tu connais pas ton niveau. Si tu connais pas ton niveau, tu connais pas tes points faibles, tes points forts, tu peux pas les améliorer, donc pas de progression. Ça c'est... Attention à ça hein. euh, Si t'es pas capable de, de faire des tests toi-même, si t'es pas capable de t'auto-évaluer, si t'es pas capable de dire « Ok, je suis bon dans ça, pas trop bon dans ça, donc il faut que je fasse ça, bah c'est bon, on ne progresse pas. » Ah, t'es toujours en train de scaler euh, des exercices alors que ça fait peut-être un an ou deux ans que tu fais du crossfit et ça c'est pas normal T'es toujours en train de skiller le handstand push parce que tu, tu sais toujours pas le faire. T'es toujours en train de skiller le handstand parce que tu sais toujours pas te mettre en handstand. T'es toujours en train de skiller le pistol parce que tu sais pas faire du pistol. Et bah ça c'est grave, ça c'est très très grave. Au bout de 1, 2 ou 3 ans de CrossFit, c'est très très grave. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est pas bien passé quelque part. Parce que normalement, sur la première année de CrossFit, on doit apprendre à tout faire. Alors certes, il y a des, y a des exercices qui prendront plus de temps parce qu'on bah, a tous des niveaux différents. Mais l'idée du CrossFit, c'est de commencer par la base pour arriver au sommet. Mais sauf que si on commence par le milieu ou on commence par n'importe où, ça ne fonctionne pas. Donc si tu es en train encore de scalider des trucs que tu devrais plus scalider au bout de X temps de pratique de CrossFit, c'est un problème pour ta progression. Donc, bah, on est en plein non, ça fait partie des, des, des problèmes qui fait que tu ne progresses pas. Et la dernière, euh, on va parler de surentraînement. Tu te surentraînes, tu t'entraînes quasiment tous les jours. Euh, au moins 6 ou 7 fois par, par semaine. Les séances, elles sont trop longues ou elles sont trop intenses. Et du coup, tu ne progresses pas. Pourquoi Parce que ça, je vais faire une vidéo, sachez-le. Pourquoi Parce que tu ne laisses pas ton corps euh, le, le moyen de récupérer. Et s'il ne récupère pas, il n'y a pas de progrès. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très grave. Et ça fait partie de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, de, de, de, de, de raisons pour lesquelles tu ne progresses pas hein. et, euh, et je te rassure t'es pas le seul mais en fait le surentraînement il est fatal si vous aviez idée vraiment du surentraînement de ce que ça peut faire le surentraînement c'est fatal donc euh, bah, du coup si es du genre à te surentraîner c'est probablement pour ça que tu ne progresses pas aujourd'hui je sais pas si tu t'es reconnu dans une des 11 euh, explications pour lesquelles tu ne progresses pas si oui, note le en commentaire euh, et on se retrouve dans deux jours, donc on se retrouve mercredi euh, pour une réponse à tout, euh, ces, toutes ces petites problématiques. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi.